Le samedi 25 avril, un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé le Népal, suivi de multiples répliques. Solidarité Internationale a envoyé son équipe d'urgence pour une mission d'évaluation des besoins en eau, hygiène et assainissement, 72 heures après la catastrophe, et a ensuite sollicité le soutien des agences de l'eau, partenaires de Solidarité Internationale sur les urgences, comme pour celle du typhon Ayan aux Philippines. Les agences de l'eau ont réitéré leur engagement en finançant les activités en eau, Hygiène et assainissement d'urgence de Solidarité Internationale dans le district de Sindhupalchok au Népal. Depuis 5 mois, euh, Solidarité Internationale a fait quand même maintenant pas mal de choses, euh, notamment la distribution de 6000 euh, kits eau et hygiène euh, vers, vers les populations népalaises, donc on parle à peu près de l'aide pour 30 000 personnes, euh, le creusage et l'installation de 800 latrines familiales, et, de, et des sessions du moins de sensibilisation à l'hygiène pour environ 15 000 personnes. Au-delà de ça, euh, au-delà de la réponse liée à l'eau et à l'assainissement, un, un grand volet se concentrait sur euh, l'abri, avec la distribution de 7 000 kits euh, à l'ensemble des, des communautés qu'on qu desservait et, euh, assez central aussi, un, un volet santé en lien avec notre partenaire médecin du monde où euh, on a pu mettre en place ensemble cinq cliniques mobiles euh, et dix centres de santé qu'on a pu réhabiliter euh, pour que les Népalais puissent retrouver un accès aux soins. Les, les six agences de l'eau françaises se sont mobilisées auprès d'ONG et notamment euh, l'ONG Solidarité Internationale pour euh, répondre dans l'urgence, aux besoins des populations sinistrées du Népal suite euh, au séisme d'avril et mai 2015. Les agences ont ainsi permis d'aider et de financer, dans trois districts du nord et de l'est de la vallée de Katmandou, des captages d'eau, des distributions d'eau ainsi que des latrines dans des villages, dans des écoles dans des dispensaires, cela afin de rétablir une situation passablement critique. Cette action rentre dans le champ de la solidarité des consommateurs d'eau dans le cadre de la loi Oudin-Santigny, dite loi du 1%. Les évaluations que j'ai pu réaliser sur le terrain m'ont permis d'une part de constater la qualité et la pertinence des réalisations aidées et financées avec mon fonds. D'autre part, et au-delà de la satisfaction des besoins de la population touchée, j'ai été frappé par l'efficacité de la méthode employée, à savoir fournir aux populations des matériaux et du savoir-faire en leur laissant le soin de construire eux-mêmes leur propre réseau d'eau potable, leur propre latrine, et cela afin qu'ils puissent gérer eux-mêmes l'apprécier afin qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur propre futur.